Et là, j'ai une seule raison en fait, d'être là. Il se trouve que les éditions Confluence ont été la première maison à être soutenue et aidée au moment protocole euh, État-Région. Et que euh, très probablement, comme ça a été le cas ensuite pour d'autres éditeurs, euh, je ne veux pas dire que ça a sauvé euh, la maison d'édition. En tout cas, ça a permis euh, une série de... De développement, notamment sur le problème de la diffusion qui reste quand même des questions essentielles pour nous, ça a permis quand même de passer, euh, de passer un certain nombre de, de stades et de faire qu'aujourd'hui, maintenant, 4-5 ans, 6 5 ans après, euh, la même édition continue à exister comme toute une série de méthodes d'édition en la deuxième chose que j'aurais voulu euh, pointer aussi, c'est que je crois que ces conversations avec l'Arbel, euh, avec l'Eclat, avec ensuite, avec euh, d'autres euh, personnalités de la, de la puissance publique, nous ont permis, nous, dans la chaîne du livre, et notamment une, euh, les éditeurs et les libraires, à poursuivre une euh, conversation, un débat évidemment essentiel, euh, non pas simplement pour des raisons euh, on va dire éthiques, qui fait que euh, je pense que là, le soutien mutuel des éditeurs et des libraires est aujourd'hui essentiel pour des raisons que je ne développerai pas ici, tout le, le, le, le livre sait. Mais euh, ce qui me paraît important, c'est de voir à quel point est-ce que ce travail avec Eclat, par exemple, a permis d'entretenir une, une conversation qui n'est pas toujours facile, parce qu'on est tous dans des, dans des conditions de travail, souvent un peu difficiles, très occupées. Et donc, d'une certaine manière, les contraintes données par, euh, par ECLA, par le bureau, par euh, un certain nombre de réunions, par la formation compose euh, Éclats, euh, a permis comme ça de créer des, des, des rencontres qui, de, euh, qui me paraissent essentielles. Et puis juste un tout petit troisième point, qui là aussi est un point euh, important. Euh, je crois qu'il y a euh, parfois un. Un léger décalage, mais qui est normal, je crois, dans ce genre de situation, mais sur lequel il est important de mettre le, le doigt, c'est un décalage entre le, la réalité quotidienne du métier d'éditeur ou de libraire, et puis parfois des projets, des, des, des perspectives qui sont mises en avant euh, par Eclat, par le CNL, par... Euh, je pense notamment à la question du numérique qui est évidemment une question essentielle pour nous, mais euh, dont on s'aperçoit au bout de quelques années que les choses avancent très probablement moins vite qu'elles devraient ou qu'elles ne le pourraient. Euh, et que... C'est un point important parce que euh, si on veut faire avancer tout en même temps, c'est-à-dire euh, la question de la diffusion, la question de la relation entre les libraires les éditeurs, les questions de la presse, des médias, la question de la surdiffusion, de la distribution, etc., toutes ces questions-là, si on veut faire avancer ça en même temps que la question du numérique, il faut, je pense, qu'on nous laisse le temps. Et que par conséquent, les le débats qui sont donnés entre nous et euh, avec les cadres se poursuivent euh, dans une juste appréciation de ces questions. Voilà, je remercie.